So lui, qui et qui aujourd'hui on se retrouve pour un top 12 des meilleures réponses de restaurant à des critiques négatifs Et bien sûr, aujourd'hui je serai avec notre chère Léa qui nous fera euh, les voix négatives. Je suis moi... pas contente Et moi les voix <rire> positives. J'ai commandé une gaufre et j'y ai trouvé un ongle et un cheveu. On m'a dit que je devais attendre une heure pour en avoir une autre. Et on m'a jamais remboursé. Je n'enverrai même pas mon pire ennemi dans ce restaurant. Notre restaurant n'est pas ouvert, donc c'est impossible. Nous ouvrons le 12 mai. Au cas où vous, vous auriez un doute. Oh, horrible expérience. Nous y sommes allés pour mon anniversaire. Ma femme a trouvé un cheveu dans son plat. Le manager ne s'est même pas excusé. Je recommande ce restaurant à personne. Anniversaire Femme Mais votre, votre profil dit que vous êtes célibataire. Je ne parle pas de ma vie amoureuse sur Facebook. Vraiment San Diego, c'est cool. Mais je dois avouer que les meufs sont moins bien qu'à New York ou dans le New Jersey. Ça, c'est le mec qui se plaint qui est écrit Service acceptable Mais la nourriture n'était pas bonne Le homard On avait rendez-vous à 19h On est arrivé 10 minutes en retard Et notre table avait été donnée Alors qu'il y avait plein de tables de livres en plus hein. Si vous êtes arrivé en retard et que vous n'avez pas eu de table Comment avez-vous pu manger un homard qu'on ne vend pas Mauvais C'est dommage d'avoir posté un si mauvais avis Sachant que vous n'avez jamais mangé dans notre restaurant Vous êtes notre voisin de la bijouterie à côté D'ailleurs, vous avez mis 5 toiles à votre magasin Toujours Sauf soi-même. Le pire restaurant de Miami. Trop cher et mauvaise qualité. Pour la, nature, la nourriture indienne, ils ont utilisé du colorant orange et rouge. C'est juste du poulet dégueulasse qui baigne dans de la sauce chinoise. Leur masala chai, c'est juste un thé noir tout simple avec du lait. Pas authentique. Protégez votre santé et votre portefeuille, ok Vous avez été viré de votre job il n'y a pas longtemps. Pour incompétence et à cause des plaintes de nos clients. Bye bye le serveur. On s'est assis au bar avec mon ami et une heure après, elle n'était pas encore servie. Le bar était méchant. Votre amie était ivre au point de tomber. Elle n'était pas bien. Ça aurait été illégal de la servir. Elle a besoin d'aide. Le jeune homme du bar était vraiment méchant. Nous avons dû partir car l'électricité était trop chère pour eux. Nous avons commandé plusieurs boissons et travaillé sur nos ordinateurs. Nous ne sommes pas restés longtemps. Nous avons demandé avant si c'était ok de bosser sur nos ordi et d'utiliser le wifi. Bonjour Marcel. Nous sommes un restaurant, pas un bureau. Nous sommes d'accord pour que nos invités utilisent le wifi ou rechargent leur télé mais ramener une multiprise pour recharger tous vos appareils électroniques, c'est se ce foutre de la gueule du monde. 3 heures pour un chat, un chat light et une bière. Au moins, vous avez assez de batterie pour écrire un commentaire de merde. Boum, pas de clients, très long nourriture pas fraîche. C'est pour ça qu'il y a personne dans ce resto. Ok, c'est marrant. Premièrement, tout le monde en ville nous adore et nous servons toujours de bons plats frais. Deuxièmement, vous avez oublié de changer votre nom. Et apparemment, vous faites partie de l'autre restaurant en ville qui essaie de nous diffamer. Troisièmement, écrire de faux bons commentaires pour votre restaurant ne changera rien. Vous êtes ridicule. J'ai payé 20 euros pour deux cafés et un petit déjeuner. Et j'avais encore faim. J'ai dit au serveur que j'étais déçue et on m'a offert un toast. Sauf que j'ai été obligée de le payer après. Non, mais vous, vous rendez compte Merci de prendre le temps de nous faire un retour. Normalement, on ne répond jamais, mais là, c'était nécessaire. Nous sommes déçus que vous pensiez que, nous ne port que nos portions n'étaient pas suffisantes. Ce n'est pas le retour qu'on a habituellement. Tout ce que vous avez commandé a été préparé avec des produits locaux et frais. Votre facture n'était pas de 20 euros et on ne vous a pas fait payer le toast supplémentaire. Et vous avez dit que vous mettriez un commentaire négatif à moins de ne pas payer le petit déjeuner. Je reviens à l'instant et peine j'avais verrouillé ma voiture, un employé est sorti et m'a crié dessus, me disant que je pouvais pas me garer dans ce parking. Je ne reviendrai plus jamais dans cette bizarrerie hors de prix. Vraiment pas une façon de traiter les gens. Hein. Cet incident est survenu à la Saint-Valentin, l'un des jours où notre restaurant est le plus occupé et à ce moment-là nous étions envahis de joueurs de Pokémon Go. Des dizaines d'entre eux venaient se poser dans notre parking. Cette personne est venue se poser elle aussi dans le parking et a commencé à jouer quand je lui ai dit que c'était seulement pour les clients. Il a Il m'a dit qu'il était le patron. Il n'aime même pas rentrer dans le restaurant et a joué 30 minutes en parlant mal aux vrais clients. Désolé, mais je dois prendre soin de mes affaires. Oh, c'est qui le patron C'est moi nous nous sommes amarrés là pour y manger. Le personnel m'a traité de la pire des manières. On ne m'avait jamais traité comme ça de ma vie. Je vis dans le coin depuis au moins 25 ans et je raconterai à tous ceux que je connais cette expérience à Aurore Goldstone. Monsieur Taylor, si vous êtes du coin, alors vous savez qu'il y a un décret obligeant le port du masque dans nos restaurants. Nous avons essayé d'être cordiaux, mais votre copine femme enfin, a continué à pousser sur la porte d'entrée. Vous n'allez pas faire prendre de risque à nos patrons ou à notre restaurant pour des gens. Qui pensent être au-dessus de la loi. Racontez à vos amis si vous le voulez, mais racontez-leur la vraie histoire. Boum! me rappelle ceux du Taco Bell aux états unis Complètement bourré de sauce, on doit se servir tout seul, des prix ridiculement élevés pour une cafétéria. La bière était ce qu'il y avait de meilleur, mais pour ça je leur donne une étoile. On ne peut pas prendre cet avis au sérieux dans la mesure où on ne sert même pas de burritos. Et sur ce, c'est la fin de ce top 12 des commentaires euh, de restaurants euh, négatifs. Hein. J'espère que ça vous aura plu et toi, qu'as-tu pensé de ce... Ah, c'était cool. Il y a des pépites, hein, vraiment. Moi, je dis, euh, continuez de râler au restaurant parce que, euh, franchement, vous nous régalez comme des bons plats. Et bah, si jamais euh, ça vous a plu, c'était pas à le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter et je vous dis à la à prochaine. prochaine.